Dans les années 90, c'est la question de l'atténuation des gaz à effet de serre qui était dominante dans les négociations climatiques. L'agriculture a finalement été introduite assez tardivement. C'est vraiment les questions forestières qui a intéressé euh, les négociateurs. Dans les années 2000, ça a un petit peu évolué, dans la mesure où les pays en développement, les pays du G77, hein, on les appelle comme ça, ont poussé pour que ce ne soit plus seulement les questions de l'atténuation au changement climatique, qui soit l'agenda, mais aussi les questions d'adaptation. Et c'est bien normal, parce que ces pays en développement eh bien, sont euh, les pays qui vont être les plus touchés par les conséquences du changement climatique. Et donc, à la faveur de cette dynamique, l'agriculture a occupé une place de plus en plus importante. Elle a d'abord été perçue comme une source d'émissions de gaz à effet de serre, et puis, elle a aussi été perçue de plus en plus comme une victime du changement climatique. Car comme je viens de le dire, le secteur agricole va être extrêmement touché dans les pays en développement. L'agriculture a donc petit à petit été perçue comme un problème, comme une source d'émissions des gaz à effet de serre, mais aussi comme une victime au changement climatique, et même comme une solution dans la mesure où le secteur agricole possède la spécificité d'avoir un levier potentiel de captation du carbone extrêmement important peu après les accords de Paris euh, en 2015, a été lancé euh, lors de la COP 23 en 2017, un processus qu'on appelle le processus de Cornivia, qui a visé à, à préciser la place des questions agricoles et des questions alimentaires dans les négociations climatiques. Et à Glasgow, dans quelques jours, eh c'est justement la fin de ce processus qui va arriver, puisque ce processus s'achève, et réclame un positionnement clair des partis des États sur cet enjeu.